Donc, euh, ici, il y a 8 hectares de prévergés sur une surface de 68 hectares, oui. donc tout en prairie, bien sûr. Et concernant euh, le rapport euh, euh, pomme euh, par rapport au restant de l'exploitation, c'est 5 à 10 du produit. Hein. Ok, oui. d'accord. Voilà. C'est sur... suivant les années. Hein. Sur les 8 hectares, il y en a combien qui sont en production Donc, sur les 8 hectares, il y a à peu près 800 pommiers plantés, 250 en production. D'accord, super. Voilà, merci. Tout à l'heure, tu me disais que vous auriez le projet de, de, de transformer vous-même. Oui. Tu peux m'en dire plus bah, disons que c'est un projet, comme il y a fiston qui est à l'école, donc il a, il a encore un an à faire, mm -hmm. et donc après euh, il veut s'installer, il va revenir sur l'exploitation, donc il va falloir trouver une solution quand même pour pouvoir dégager un revenu supplémentaire. Donc on, on évoque de faire de la transformation, comme on a le produit sur l'exploitation il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre pour le transformer oui. voilà, donc c'est un projet peut-être déjà pour l'hiver prochain, pour ah. le jus de pomme on verra euh, vous feriez quoi comme, comme transformation transformation alors jus de pomme, cidre d'accord ouais. oui. oui. ok avec un petit magasin, un petit atelier d'accord et en termes de technicité ça, vous allez être euh vous allez être OK vous allez Bah... Vous faire, et... Déjà, bon, après, dans le cidre, on y est quand même un petit peu. On en fait pour soi en consommation personnelle, donc on ne part pas de zéro, disons. Mais bon, il y a toujours euh, y a des choses à, à savoir. Il hein. y a des erreurs à ne pas faire, et voilà, c'est tout. Après, il y a une formation aussi à suivre pour élaborer un bon cidre, bah oui. <rire> Merci. On a une copine qui vient nous voir. Ah ouais. Là, dans, sur, chez vous, là, pour l'instant, les pommes sont récoltées pour faire du cidre. Ouais. Euh, pourquoi vous ne faites pas du jus, voire pourquoi vous faites pas de la, de la pomme à couteau, euh... bah, problème, euh, à couteau Le problème, pomme à couteau, le problème, c'est qu'il faut aller les cueillir ouais. là-haut. Ouais. Ah, donc il faut être, à deux, euh, faut être à deux minimum, avec un chargeur, un tracteur. Euh, voilà. Donc il y a beaucoup de temps à passer. Et après, le rapport coût... Euh, et pour rapport coût et puis le, la vente, vente oui, euh, oui. bon. okay. c'est pas évident. D'accord, hein. oui. oui. Mais voilà, après, euh, bon, ce que je que veux dire. Là. Pas de <rire> problème.